Quand une femme meurt sous les coups de son compagnon, quand n'importe quelle femme subit au quotidien du harcèlement dans l'espace public ou au travail, quand un garçon homosexuel est massacré lors d'un lynchage, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fait d'actes de colère isolés, de comportements individuels déviants. Les violences liées au genre ont une cause structurelle. Nos sociétés européennes sont historiquement est globalement construite par la domination masculine. Et si nous ne prenons pas ça en compte, nous n'arriverons jamais à les combattre réellement. C'est pourquoi il faut inscrire les violences liées au genre comme encadrées dans la criminalité européenne, pour que ça soit une évidence partout que ces crimes ont la même cause et que nous avons des leviers communs pour les combattre, pour qu'il y ait un changement effectif et fonctionnel de nos schémas, de nos cultures, de nos structures, de nos mentalités, et qu'il y ait une appropriation collective de l'égalité.